QT a été créé vraiment pour les personnes isolées et en perte d'autonomie, notamment les personnes âgées, pour recréer du lien social, leur apporter assistance et organiser leur quotidien. Comment Donc il y a une partie activité en visio. Ce sont des vrais animateurs qui, en direct, vont proposer leurs activités aux personnes âgées ou isolées. Elles peuvent donc s'inscrire via le robot directement et au moment de l'activité, recevoir le rappel de leur activité et commencer l'activité depuis chez elles. Donc ça permet d'animer le quotidien quand on est seul chez soi. Il y a aussi la possibilité, comme sur un téléphone, d'ajouter ses contacts et via le système de commande vocale de dicter ses textos, dicter des messages, des appels. Par ailleurs, il y a également un aspect santé euh, on peut notamment pouvoir euh, faire des visioconsultations avec des médecins euh, disponibles en France euh, grâce à notre partenaire Elocare, euh, ce qui me permet de dire aussi que notre robot est ouvert aux applications tiers. Et enfin, il y a une partie vers vraiment sécurité où il suffit tout simplement que la personne dise à l'aide au secours. Le robot va détecter le problème et envoyer un message aux référents familiaux. Et si ceux-ci ne réagissent pas, eh bien il faudra dans ce cas que la hotline prenne le relais pour vérifier que tout va bien. Le robot est équipé donc d'une caméra. Euh, si je suis référente pour ma grand-mère par exemple, je peux tout simplement prendre le contrôle de la caméra si elle m'appelle en urgence pour vérifier ce qui se passe chez elle et m'assurer que tout va bien. L'innovation c'est vraiment une partie d'intelligence artificielle aussi puisque par la suite l'idée c'est que le robot puisse devenir le hub de la maison, retenir qu'à une certaine température on a baissé le chauffage, etc et puis il y a cette partie commande vocale qui simplifie l'utilisation du digital tout simplement et de la robotique. Donc c'est vraiment un compagnon du quotidien qui a été imaginé pour ça. Et donc l'industrialisation commence en 2019 et pour le rendre accessible au plus grand nombre, ce sera un abonnement de 90 euros par mois.